Amen, Amen. Regardez-moi ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chez nous à côté ici. Alors, la localité est appelée. Metohwe. Mi Mitochoué. Mi mm. Ok. Ok. <rire> Mi ah, ok, Mi eh. okay. Eh. amen, amen. Alors, quelque chose s'est passé là. va oui. de alors, les gens viennent faire de grosses selles dans les quatre angles d'une maison sans avoir pissé. Et il n'y a jamais de matière fécale sans urine. L'urine doit sortir avant les matières fécales. Après avoir jeté les matières fécales, alors, Et les démons venaient envoyer des jets de pierre sur le toit de la maison. Alors, ces démons envoyaient des jets de pierre dans la maison à telle enseigne que les habitants de cette maison n'avaient plus l'audace de sortir. Et ils ont appelé un pasteur qui s'est déplacé sur le site et arrivé alors les démons l'ont lapidé correctement et il s'est enfui et il s'est enfui les diachones les dirigeants sont allés aussi prier dans la même maison juste le temps qu'ils arrivent dans la maison les jets de pierre ont commencé par être envoyés sur le toit alors j'ai un grand frère qui s'est marié dans la famille alors s'est rendu dans la maison pour observer ce qui se passe dans la dite maison et arrivé alors ils ont fui la maison et sont allés au champ malgré qu'ils soient au champ les mêmes esprits les ont suivis et continuèrent par les lapider au champ et ils sont dépassés par ce problème ils ont dit qu'ils doivent tenir m'informer alors lorsqu'ils sont venus m'informer le jour-là il y avait un petit paludisme qui voulait me déranger et j'ai prévu d'envoyer deux ouvriers prier dans cette maison et je me suis dit que les habitants de la maison diront que c'est parce que j'ai peur de ces démons en question que je ne me suis pas déplacé en personne Yeah, Alors, nous sommes allés dans cette maison. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. et vous faites trop. Amen. Amen. Vous Ben trop. Vous amen amen Vous faites domé, Vous Vous ni mais va fi, les yeux sont ont fait des fait Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Well, may talk do yesu ben do you are choke magbea do Amen. Famia la yesu. I make over je voudrais attirer votre attention pour que vous sachiez que Jésus est plus fort que tous les démons de ce monde S'il y a un démon dans ton village, dans ton quartier, dans ton marché, dans ton service Ce démon est vaincu aujourd'hui Alors, Et en ce moment et je n'avais pas de véhicule, on m'avait pris sur une moto et arrivé à la maison ou bien dans la maison, quand nous étions en train d'entrer en même temps dans cette maison en question, celui qui m'avait remorqué sur la moto m'avait jeté comme un parachute et lui s'est enfui dans l'intention de ne pas être lapidé par ces démons. Alors j'ai fait mon entrée dans la petite maison, j'ai trouvé un escabeau par terre, je l'ai pris, je me suis assis là dessus. J'ai commencé moi-même par inviter les démons qui lapident les gens dans cette maison, disant, vous démons qui lapidez les gens dans cette maison, je suis là, venez me lapider aussi. Et je me suis assis. Aucun démon ne m'est lapidé jusqu'au point où je me suis levé et j'ai prié dans la maison. J'ai réprimé les démons qui sont en train d'envoyer des jets de pierre dans cette maison. Et depuis le jour où j'ai quitté cette maison, plus de jets de pierre dans la maison. Pour ce problème, les habitants de la maison ont même convoqué des charlatans qui sont venus faire des cérémonies, mais ils n'ont pas pu remédier à ce problème. Ils ont même dépensé jusqu'aux environ 6 millions de francs CFA pour pouvoir trouver solution à ce problème, mais la solution ne pas trouvée. Mais quand j'étais allé avec le nom de Jésus, la victoire a été obtenue. Et par cela... Plusieurs membres de la famille ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je partage ce témoignage avec vous, afin que vous sachiez que, bien sûr, que les démons existent dans le monde entier, mais le Seigneur Jésus est le tout et tout puissant. Si vous voulez acclamer Jésus, acclamez-le très fort. Écoutez-moi. Oui e e Il e y a aussi un cas. Il y a aussi un cas. Il y de de gatoya be Et eh, de a eu. Hein? <muches> que c'est un gorille? Hein? Au vana, zame la soubola, y'a la dogle, y'a noua. Au nye ben, nous y'on, tu a wak, blé d'arekeng bejoua, bokboawe, ou de, hmm, hmm, hmm, hmm. Awa, awa, vous <muches> vautroule, <muches> y'a noua, j'y'le, y'a noua la tafadodo, bokboawe, y'a be y'a noua dogli. Ah, ou y'a bokoou, Amen. Oh, walk a over your celestial, watch what shall we the sea de yeah, over over the daddy le watching back bolnyanya. Oh, hallelujah Yeah, me chow vunye ye, me kwa the dami ide juame, Never do juame. hallelujah Amen. Oh, be amen ye. The, yao the. You make Amen. you make a lot of you make me et y a un mais il Ye me dog be da bo ne lo nu ya o to to Aye ma be ma Amen Ye na o e na nya nwa bi niko nam ye mebe a o ebe oh alu gami su gbo ya nbe oh me nya nele me ya ni me nya nele amu hoga yo we mejeji o nya mi meja hondi o fo mejima du gbe na mi majoi. do mawpo majuyi eni meji to mi agbanye be na yesu wela wo klevio mi tromi acho mi bagbena yesu amen na mi do a pereha mi ya ba do na ma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 Eh là ben, yo y a Et le monde dit, on gaminé avec des pommes. Et là-bas, on est gaminé avec des pommes. Et là ben, on yo le Et nous gaga yo on me me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 Elle va fait ben. Ma mère e ben. na oh, ben, a Elle va fait quoi, mardi soir, y a une séance. un y Amen. Elle a fait un travail. Elle a fait Elle a fait un travail. Elle a fait Elle a fait un travail. un a un travail. Elle un Mount Chong Senna Miato Magbeton. Oh, Robert Amen. Amen. Yet, I'm a German, my American, my father, my father, my father, my father, my father, my on parle de Camé Jiduule. Yesu. Yesu Christo. M'y a be Jinek pourai Yesu M'ti. M'nye ne numovin tio. Da me kantiyo. Yesu M'ti. De Yesu M'ti. Amen. Amen. Alors il y eu un grand Richard de renommée au Bénin. Il n'est plus vivant. Il est déjà décédé. Je préfère taire le nom. Et après son décès, c'est un polygame mais la dame avec qui il partageait la même chambre avant son décès, quand le monsieur est décédé, les esprits de gorilles allaient menacer cette dame en question toutes les nuits qu'ils vont se coucher avec elle. Alors suite à ce problème spirituel que la dame traversait, elle a fait appel aux charlatans, les charlatans de renommée du Bénin qui sont venus faire des cérémonies dans la maison, ils ont pris même des sommes exorbitantes, mais la solution n'a pas été ça. Et le dernier charlatan qui était venu faire aussi ces cérémonies avait pris 5 millions. Et ils ont dit que ceux-là qui l'avaient précédé ont pris plus que 5 millions. Mais malgré les cérémonies qu'il a faites, il n'y a pas eu solution. C'est là qu'ils étaient dépassés et ils ont fait appel à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit qu'il s'est rendu là-bas avec une femme. et est arrivé dans la maison, vu l'état dans lequel était venu l'homme de Dieu, puisqu'il n'avait pas accroché des perles au cou, des talismans. au rein, il se disait que c'est comme la solution ne pourra pas venir de cet homme. Et l'homme de Dieu leur disait, il est déjà là et la solution sera trouvée aujourd'hui. C'est là qu'ils ont ouvert la porte, il est entré dans la chambre. Lorsqu'il est rentré dans la chambre, il a constaté qu'il y avait beaucoup de sel, par terre, il y avait la statue de Marie dans la chambre, il y avait des bougies, il y avait des rameaux, il y avait des huiles bénites, il y avait plein de choses dans la chambre. Malgré tout cela, la dame n'avait pas obtenu la solution. L'homme de Dieu a demandé à ce qu'on évacue toutes ces choses de la chambre et c'est là il a prié, il a reprimé ses esprits de gorille qui tente coucher avec cette dame en question. Et après la prière, la dame demandait à l'homme de Dieu si c'est fini. L'homme de Dieu l'a rassuré que c'est fini, plus jamais elle n'entendra. La femme a tendu une enveloppe à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a refusé cette enveloppe disant qu'il n'est pas là pour faire quelque chose, afin de prendre de l'argent, mais de remercier le Seigneur. Et la seule chose qu'il veut de leur part, s'il trouve la solution... Qu'elle-même et ses enfants donnent leur vie à Jésus-Christ. Lorsque l'homme de Dieu est revenu à la maison, quelques jours plus tard, ils l'ont appelé et lui ont dit que vraiment, après son départ, les démons ne sont plus jamais revenus dans la maison. Et quand nous étions encore dans l'ancien temple de l'autre côté, la dame en question, elle était venue dans le camp de prière ici, elle-même, elle a partagé son témoignage, et elle a même donné sa vie à Jésus-Christ, elle et ses enfants. Et le jour-là, elle a dit qu'après le départ de l'homme de Dieu, puisque les scénarios ne se sont plus répétés, leur oncle aîné, vu le miracle que le Seigneur a opéré par le biais de l'homme de Dieu, s'est résolu aussi donner sa vie à Christ Jésus. Au-delà de cela, il y a aussi quelqu'un qui avait souffert de la cécité et une dame aussi qui souffrait du cancer. Les deux ont sillonné des guérisseurs. On leur a pris même assez d'argent, mais ils n'ont pas eu la solution. Mais lorsque les deux sont venus auprès de moi, j'ai prié pour eux. Ils m'ont tendu aussi une somme d'argent. Je leur ai dit non, je ne veux pas avoir de l'argent car on ne nous a pas donné ce don pour qu'on se fasse des réalisations nous-mêmes, mais le don nous a été donné afin qu'on libère ceux-là qui sont assujettis, qu'on délivre ceux-là qui souffrent des esprits mauvais. Et c'est un don qui est gratuit. Et je vous dis, si vous allez quelque part, et les gens vous disent qu'il y a le pouvoir, dans des rameaux, dans des sels bénis, dans des eaux bénies, dans des bougies, ne croyez jamais en de telles pratiques, car le Seigneur Jésus a dit qu'aucun esprit ne peut être chassé ni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes marché contre moi Amen. Une maman est venue me voir à la maison aujourd'hui. Elle dit qu'elle est venue de Canada. Elle a porté un crochet. J'ai demandé qu'elle vienne lors de mon ministère afin que je prie pour elle. Une fille. Une fille, une fille également est venue me voir à Lomé. J'ai promis prier pour elle aujourd'hui. Il y a un directeur d'école qui est venu me voir, j'ai promis prier aussi pour son enfant. Le directeur d'Esma, son épouse, si elle est là, qu'elle passe. Jesus. Et Père, je prie au nom de Jésus, je te confie ce petit garçon, toutes les puissances, et qu'on a mises en lui, je chasse ces démons, que ta main vienne sur lui, délivre ce garçon, guéris-le maintenant, que sa dignité revienne maintenant, toute puissance mise en lui. Je prie à sa puissance maintenant que la dignité de ce garçon revienne. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant que ta main vienne sur ton enfant. Au nom de Jésus, que ta main vienne sur cet enfant. Délivre cet enfant. Amen. Amen. Les esprits de tout genre qui dominent la vie de cette femme, je les chasse au nom de Jésus. Je commande dans cet esprit que le feu le consume maintenant. Je chasse tout esprit. L'esprit de trouble. Esprit de serpent. Esprit de sirène. Qui veut détruire la, le foyer de cette femme. Qui a ôté d'elle sa dignité. Que le feu consume ses esprits. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Guéris cette maman. Guéris cette maman, délivre cette maman, toute puissance, toutes sortes de maladies, de sa tête jusqu'au niveau de la hanche, je commande maintenant le crochet qu'elle porte à partir d'aujourd'hui, elle ne va plus le porter, qu'elle reçoive la guérison maintenant, au nom de Jésus, je prie maintenant, les esprits de tout genre, qui veulent détruire la vie de cette fille, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus. Les démons qui ont arraché la dignité de cette fille. Son intelligence. Qu'elle ne pourra jamais évoluer dans ses études. Ils l'ont frappé de maladie. Je chasse la maladie de son corps. Au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus C'est toi Dieu Manifeste-toi Je prie pour cette maman Le crochet qu'elle porte maintenant je commande sa maladie. Je chasse la paralysie. Au nom de Jésus. Délivre hein. cette maman. Guéris-la. Libère-la. Je chasse la paralysie. Yes, bribok, Au nom de Jésus. Et son est que le feu te consume. Esprit de mort. La paralysie, je te plie bagage, le feu te consume. Au nom de Jésus, Saint-Esprit Cet guérit cette maman. Dans le nom de Jésus, nous chassons la paralysie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Acclame le Seigneur. Acclame yeah. Yeah. Acclame le Seigneur, acclame, yeah. le, Seigneur. acclame yeah. Yeah. le Seigneur. Alléluia! Qu'on sente la joie. Yeah. Yeah. Voici que dans Jésus qui Acclame Jésus-Christ. Voici dans Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia! Amen, amen. Amen. Amen. Mama Banafia. Hallelujah Praise God Amen Praise God Hallelujah Praise God Oh. Uh -huh. Alors, veuillez vous asseoir. Oh, maman. la la Oh, non, maman. Hein? Oh. la des Voici la maman qui est venue me voir pour son cas C'est elle qui est venue me voir ce matin à la maison Et elle dit qu'elle est venue du Canada Celle-ci n'était pas venue me voir Et c'est parce que j'ai parlé des crochets qu'elle autre aussi est venue Je, Je vous en prie Je ne fais pas appel à tous ceux qui ont porté des crochets mais, Mais, le ministère ne s'arrête pas ici. Le soir, nous allons encore revenir. Ce, ce sera encore du boum. C'est Jésus qui accomplira son œuvre. S'il y a quelqu'un ici. Amen. Et si tu ne reçois pas ta part, ce matin, la soirée, tu vas la recevoir. Je prie maintenant, éternel Dieu, j'ordonne maintenant sur la paralysie dans la vie de cette maman. Je chasse la paralysie au nom de Jésus. J'ordonne cette maladie. Dans le nom de Jésus. Que la maman reçoive la guérison. Les mots de range. Que le feu les consume. Que ses os se collent maintenant. Je prie pour la maman. Qu'elle reçoive la bonne santé. Amen. Toi, maman lève-toi fort baisse-toi maman fort fort lève-toi bobo baisse-toi maman relève-toi maman marche marche marche marche glorifiez le seigneur glorifiez le seigneur glorifiez le seigneur au passionné Christ dans Jésus. Allô Allô Allô Oh yeah. Vous asseoir pour qu'on écoute les témoignages écoutez moi s'il vous plaît maman que est bébé les trois les et euh... dans la que et la la la la maman à la maison la, la, la maman, pendant qu'elle tournait vers l'homme de, de Dieu, Dieu, est, mais, Dieu est, hmm. vu la oui. guérison qu'elle a obtenue, elle a voulu porter l'homme de Dieu au dos. Maman, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia, mm Amen, -hmm. Mais mais va on eh mi nassi o inassi a hmm. kasi <c extraordinary> mm -hmm. yeah and yeah with ton le eh toke feel which needs secours. some who are going doctor awe we FY are the a o, oui, Amen oui, oui, voilà. Alléluia. Amen, amen, amen, amen. Mama. La balle est sur es la base. La balle est sur es Alléluia Notre maman dit qu'elle exerce des activités commerciales, s'y faire qu'elle voyage de temps en temps. Et elle dit qu'elle s'est rendue encore dans un marché un jour. C'est là qu'elle a constaté qu'elle a eu une fracture au niveau de la hanche ici. Elle n'arrivait plus à vaquer à ses activités. Qu'elle a été hospitalisée durant trois mois. Elle dit qu'elle a été à l'hôpital des Chinois elle a été également au campus pour des soins médicaux. Mais finalement, les docteurs lui ont dit que puisqu'elle est avancée en âge, ses os ne pourront plus se consolider. Alors, d'espère portez le crochet à vie. C'est pour cette raison qu'elle est venue dans le camp de prière ici, tout en traînant la douleur de range. Mais tout de suite, lorsqu'elle est sortie, en train de couler des larmes à mer, à ce que l'homme de Dieu prie pour elle, L'homme de Dieu a placé les deux mains au niveau de sa hanche et a prié pour la maman. Aussitôt la prière terminée, la maman a enlevé le crochet. Elle a commencé par marquer des pas comme une militaire. Acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la maman. Yo, yo. Yeah. La maman demande. Amen. Amen. Que Dieu oigne abondamment l'homme de Dieu, ses enfants et son épouse. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Amen. Ah. Mik Bobé ou Autant ceinture là le Tine Neya, le Pene Comme autant ceinture la Baba, la route est à Et le machine Et et un peu de connaissances pour pas maîtrise, vous avez un peu de connaissances. de de de il m'a vu au radio. Il tabana m'a radio. radio. radio. Oh, we you cow We are